On a droit à un van C'est parti pour 3 heures de route et direction Moal-Voal. Bienvenue à Cebu, nous sommes aux Philippines, au centre des Philippines sur l'île de Cebu. Euh, on est ici pour quelques jours et je vais donc euh, comme d'habitude vous emmener avec moi et vous faire découvrir quelques paysages magnifiques. Alors on va commencer aujourd'hui la visite, on s'est réveillé super tôt, 4h du matin, direction Osmenapik. On y est là, on y est déjà. Osmenapik, c'est le point culminant de l'île de Cebu. Donc euh, c'est, on est en montagne, environ 1100 mètres d'altitude, donc c'est la montagne la plus haute et vous avez juste une vue sublime sur, euh, sur la mer. Bon, vous voyez là-bas, c'est ce que vous voyez au fond là-bas. Et... Euh, voilà, les montagnes sont très belles, elles sont vertes. Donc vous avez une petite marche avant d'arriver au, euh, au point de vue. Pas très difficile, une vingtaine de minutes, ça monte un peu. Euh, le seul truc, c'est que ça glisse, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, voilà, c'est très... Euh, très très facile à faire. Bon, euh, Il voilà, n'y a rien de compliqué. Alors c'est une visite que vous pouvez organiser seule, mais je vous assure que les deux heures pour arriver ici, vous passez par des routes euh, sinueuses, des routes euh, de la piste. Euh, voilà, donc moi je vous recommande de, de si vous pouvez, de, de faire ça en voiture. Il y a des personnes qui louent un scooter. Nous personnellement, on est avec des enfants, donc on a pris un... Euh, on a pris, euh, on a pris euh, un chauffeur puisqu'on a l'intention de visiter plusieurs endroits aujourd'hui. On va visiter trois endroits. Donc on commence ici au Smena Ensuite on va se rendre à un autre pic qui se trouve pas loin d'ici. Et on va ensuite se rendre dans des cascades puisque Cebu est connu pour notamment ses cascades. Il y a énormément de cascades, de jolies plages, des fonds marins. Bref, c'est parti, je vous fais découvrir Cebu. On est en train de monter, euh, on est au Casino Peak, ce qu'ils appellent le Casino Peak. Euh, là ça monte, euh, c'est court mais ça monte, ça monte beaucoup plus. Ah. Allez On va monter ici, tout en haut, c'est court, mais vous allez voir que c'est chaud. recommande pas c'est court mais c'est chaud sincèrement c'est chaud bon la vue ça vaut le coup mais c'est vrai que de l'autre côté c'est à peu près pareil c'est un peu différent mais euh, là ici si vous avez... avec des enfants c'est un peu plus compliqué là le monsieur il a porté Haroun sur plusieurs portions mais euh, c'est vrai que le, che... le chemin qui mène est. Euh... Quel chemin et bah, il ouais, y a un chemin ils ont quand même fait un chemin c'est vrai que c'est très glissant et tout mais euh... Euh, c'est chaud, franchement c'est chaud, ça glisse. Ah. lesquels on est à Inambakan Non, Bin ah Binayan. C'est sûr Ouais. Ah oh oui, Binayan. Alors en fait, je vous explique. En gros, le plan, c'était de partir euh, à, Dao. à Dao. Sauf que c'est fermé parce qu'ils sont en train de les nettoyer. Enfin, vous avez l'embarras du choix ici, puisqu'il y a énormément euh, de cascades. Alors, on va donc... Euh, du coup, ici, on est arrivé à Binalayan. C'est ça Binalayan, voilà. Et après Binalayan, on va se rendre à bakan En fait, il y a plein de sources. Comme je vous disais, vous avez l'embarras du choix. Certaines sont euh, un peu plus difficiles à faire avec des enfants. Alors en fait, il y en a une qui est top c'est la Kawasan Falls. Le problème, c'est que si vous avez des enfants en bas âge, c'est pas possible. Et euh, en fait, l'activité que vous faites là-bas, c'est du canyoneering. En gros, euh, c'est quoi comme activité si Tu sautes. Tu sautes partout. C'est un genre de parcours-aventure. Écoutez, je me suis changée dans le oui. van. On y va C'est parti, les enfants voilà, donc en gros, quand vous arrivez, vous devez enregistrer votre nom et ensuite vous avez votre guide qui vous attend. Et euh, bah, je pense que notre idée là. Oh, good morning. Good morning. So we are your guide today. My name is Raymond and Roland. Oh, we have two guides. Yeah, wow. Two guides. Okay. This is, uh, this is the picture. Of our... Pour accéder aux... aux waterfalls, alors on a 15 minutes de marche. Il y a plein de cocotiers. Uh, donc voilà, vous avez un, un 15 minutes de marche. Il y a plein de cocotiers autour, on entend l'eau au loin. Donc en fait, vous avez un guide, vous avez toujours un guide qui vous accompagne. Vous ne pouvez pas vous rendre aux cascades au tout seul pour des raisons de sécurité. Euh, ouais, ça a l'air excitant <laughs> yes, to try, no, to try! No, no, no, that one. Oh, no. Only for a Crazy. big one. Oh. You're small, soon, soon, you come back here, you try to, to climb. People in the cutting yeah. tree, we put oh. a little like that, yeah. and then you can climb yeah, this totally, totally cool, yeah. yeah. If cool. you have things to do, there are sometimes, uh, we have a part, a metal part, you yeah. do like that, like a... Wow! Like a <laughs> <laughs> oh. Yeah, um, you want to try also? Yeah. Okay. Up, up, up! <laughs> <laughs> ah, no, it's yeah. difficult like yeah. this, right? Yeah, it's, it's difficult. It's not difficult. <laughs> it's so yummy! I want to, I, I love it. It's so yummy. <laughs> <laughs> visite de la journée on est ici à Inambakan Waterfalls donc il y a cinq niveaux, le cinquième niveau il est fermé parce qu'il euh, a plu il y a quelques jours donc ils ont eu des inondations donc du coup on a quatre, euh, quatre euh, cascades à visiter donc comme d'habitude vous payez le, le droit d'entrée et donc vous avez un guide qui est, euh, qui est avec vous et qui vous accompagne durant la visite donc c'est parti on va visiter celle-ci